C'est le pour moi j'ai qu'il pas de en fait on garde une stratégie vidéos comme ça on réétudie à la maison et on on met pas sur les réseaux, on s'en fout Ouais c'est juste pour nous, il va rester avec moi Bon ok, ça marche Du coup Non, c'est une la télé Non c'est pas la télé Non non c'est pas la télé C'est pour finir dans les films ah, On va gêner. Là. Attends, ça va. Tout va bien. Tout va bien. Y a rien de particulier. Parce que c'est grand dans le chose. Va... Warad. Un euro, il est propre, il est bien. Est tu me fais contre chier. Et Crasle, je sais pas. Vous savez, c'est parti. Hein. Ah, dis tout. La, la, la Catarina, elle est partie. C'est comme... ah bon, sûr. Mmh. Du coup, dites-nous, Eric, vos produits, ils viennent d'où? Le monde entier. Le monde entier. Il y en a beaucoup de France Un peu, ouais. Ouais, de toute la France, du coup ou... Je fais pas beaucoup de chuches. Suis... Moi, je fais beaucoup de produits espagnols, de choses comme ça. tout ouais. ce qui est agrumes. Après, on est spécialisé chacun dans notre truc. Il y a tous les produits de France à côté, dans les pommes des choses comme ça. Moi, je fais beaucoup d'agrumes. D'accord. Donc, Donc euh, oui, pays oui. du sud, quoi. Après, je fais beaucoup de cerises. Bon, après, je suis de la France. Ouais. Et puis après, je rataille dans les raisins. et beaucoup d'Italie dans les raisins, c'est beaucoup de choses comme ça. Tu peux passer, Bon du Eric, coup, ça fait coup, combien de temps que, que vous êtes à, à Ringis les années. Il paraît que ça, de source sûre que ça fait 40 ans ouais, bon, ouais. que vous êtes là. Donc moi je vais à vous poser par rapport à Rungis des anecdotes. C'est quoi Ringis pour vous Mon mot Ouais mais en genre, si vous aviez des mots pour, pour définir, genre des adjectifs pour parler de Rungis, vous diriez quoi Ah sympa Ringis c'est sympa eu, euh, Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre C'est tout sympa. sympa. C'est multiculturel, c'est tout ce qu'on veut, c'est euh, voilà c'est culturel, c'est à dire que vous voyez le monde entier ici. Il y a le monde entier, il y a le monde entier. C'est à dire, faites-moi un voyage. Non peu. mais les euh, Indiens, des, des, des Arabes, des Chinois, vous avez le monde entier. Vous <rire> avez le monde entier ici. <rire> des pigeons. jeunes. Américains aussi, des Américains. <rire> Américains. Yeah. Yeah. Yeah. Et, et puis tout le monde bosse. American des... Ah bah ouais, tout le monde est là pour bosser, ouais, voilà. c'est sûr. Tout le monde est là pour bosser, ça. Et ça c'est génial. C'est bon, finir, il reste pas, euh, voilà, c'est moi Est-ce que vous faites des bisutages pour les nouveaux tarifs Non. Arrêtez de mentir. Non, non, non. Bah non on peut pas faire. C'est pas des petites blagues non. de maraîcher, Non, on pas le temps. C'est fini ce temps-là, hein. on, on a pas le temps. C'est fini ce temps-là, ça veut dire que dans le temps il y avait On déconne plus. Ouais, hein. c'est possible. Moi, je sais pas, moi, j'ai pas connu hein. ça. Mais moi j'ai tout fait ici, j'ai commencé à zéro, donc après... Euh... Ça veut dire quoi commencer à zéro Commencer à zéro, c'est commencer à trier les fruits quand vous avez 14 ans dans le frigo et ouais. finir après... Euh... Là on produit de France, hein, je recentre un petit peu. En <rire> produit français, vous avez quoi en ce moment Kiwi. Kiwi Kiwi. Kiwi. De France. Ouais, attends, faut qu'on précise les Production éco responsable locale et tout. Ça n'existe pas. Il y a rien en ce moment. Non mais ouais voilà, y a des, racines, des, des racines, tout ce qui est racine, qui de pignon. Ah mais ça c'est en, fait... en face, je fais pas du tout moi. Ouais, c'est Je fais pas du tout. Ok. Voilà. Mais bon après, euh, après tout ce que vous allez avoir en ce qui soit disant éco-responsable qui pommes-poires qui viennent de la région parisienne, elles ont été occupées au mois de septembre, voilà. elles ont 6 euh, mois de cignot et c'est ouais. une fortune. faut pas rêver. Hein. Donc là les gens en ce moment ils consommeraient plutôt euh, bah, des légumes Donc, pour les des soupes. Produits, comme des ça. produits qui n'ont pas vu de frigo, tout ce que vous avez en feuille et ainsi de suite. Tout ce que vous avez là, ça a été cueilli il y a trois jours et c'est monté le ouais. matin. Oh. Donc c'est produit en feuille et produit en racine pour français. Euh... Non mais produit en feuilles je parle en Espagne. Ça c'est produit oui. espagnol, ça, ça a été cueilli oui. il y a trois jours. Oui. Oh, oui. Mais euh. Bonjour. Je... Bon. Bon, c'est cerise melon, c'est tout. Je fais deux articles. En hiver, je fais que des agrumes. cerise melon, ok. Non, on appelle quoi, le roi de cerise. Le roi de cerise, de cerise. Un Ok, créer. ce sera marqué. Ah, je pense qu cerise, quand même. C'est ouais. ah, moi j'aime bien les aussi. Vous avez une blague sur les cerises <rire> Une blague sur un fruit <rire> Sur un légume N'importe quelle blague, une blague <rire> sur n'importe quoi. un fruit nul Un fruit nul, non. une recette, t'es recette c'est quoi votre petit truc à vous pour réussir à le faire Je sais pas, moi je les je sais plus vous, vous cuisinez pas ça, Tu le dirais bien Ah, c'est ça, il y a un truc à sonner Bonjour Bonjour Bonjour Mon ami Bulle T'as reçu Ah j'ai compris Dorothée, okay. enchanté Peggy, fait. Peggy Olivier, enchanté C'est tu sais quoi ça AZ Non, non j'ai pas reçu lui. Alors, que le rentres, tu rentres le rende pas, c'est quoi Non, tu rentres pas D'accord On vit On vit On vit Quand tu les as vous travaillez toujours plus ou moins tout le temps avec les mêmes producteurs français. Et Est-ce qu'il y en a qui vous proposent des fruits ou légumes ah, bah, que vous refusez bien parce qu'on vous bien parce bien qu dit ça se vendra pas, pas ça, ça sert bien. à rien Genre quoi bah, N'importe du deuxième choix, des choses qui sont pas belles tout. Hein. Non, mais pas en termes de, de qualité, mais en termes de variété. Ah il y a des variétés qu'on peut bah, Oui, ça se peut, moi j'en ai pas euh, j'ai pas de ça mais oui, il y a des choses certainement que je dois refuser donc. Ouais, vous avez pas un truc qui vous vient en tête comme ça ou qu'on vous a proposé euh... Non. Non. Là, non mais moi en français non, j'ai pas de j'ai pas de soucis de ce côté-là. Hein. Après dans les pommes, les variétés les... Les plus euh, les plus Gironde. Des variétés qui j'en veulent plus, des les... choses qui sont de surcouche. Pourquoi ils les veulent plus d'après vous plus, bon, je sais pas ça. Ouais. OK. Ouais, une bonne raison. On va leur demander hein, la ouais. bonne passer. Par exemple, on a du mal avant de décrire mon village. C'est dur à du éboucher, Ok. Ça fait rien, mais c'est. Ouais, bah oui, c'est tout con, mais c'est ça. Décliner hein. mon skincare, Corse, sont les pépins, marcher. Non, mais tellement une corse c'est pas bon. J'en fais pas. Et euh, moi, j'ai une petite dernière question. Est-ce que vous inciteriez les gens à consommer davantage de quelque chose en ce moment, par rapport à l'intérêt que ça apporte à la terre, au mois de janvier, pour le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on mange est-ce qu'il y a quelque chose qui pousse, que les gens consommeraient, devraient consommer plus qui ne consomment pas assez, énorme, un non Rien spécial on est en hiver, il n'y a rien qui pousse, c'est que sous les fers, c'est comme ça, après c'est que du silo, c'est que des choses qui, qui sont gardées, ouais. euh, ça se fait des pommes de terre ou n'importe quoi, Il n'y euh... a pas des trucs qui sont cultivés euh, pas forcément avec masse d'engrais, mais genre juste sous serre quoi enfin, tout, tout ce qui pousse sous serre, c'est bio en général, en règle générale c'est ça. Ouais. Mais bon les serres, après tout ce qui pousse sous serre, c ça dépend si c'est une serre froide ou une serre chauffée. Comme mmh. Les tomates qu'on va ah, avoir en demi ici en française, elles ont été plantées au mois d'octobre. Ouais. Le gars, il a dépensé un million d'euros de de gaz pour chauffer ses serres avant de sortir un kilo de tomates. Ouais. C'est en, en facture carbone, bien. Mmh, arrêtez de nous parler de la facture carbone, qu'est-ce qu'on vous faire Les gens, ils veulent manger les tomates, le même mmh. vous. Mais, mais ouais, bah non. C pour mais que nous c'est... Voilà, c'est justement pour ça, c'est le but on... C'est pour euh, arrêter mais ça mais, mais non, mais ça s'arrêtera pas Et mais on fait gens, ce qu'on veut non non, On veut faire un peu d'éducation Mais non, mais vous ne pourrez pas, ouais. éduquer quoi Mais parce qu'il faut vous leur expliquer comment ça se passe Et bah, bah, qu est... Qu est... Mais c'est nous le but C'est ce qu'on essaie de faire On va même faire un affichage pour qu'ils mettent dans leur cuisine Regardez les mouchoirs jetables, c'est pas bon ça est-ce que tu le mets dans ma poche Ah bon c'est un mouchon en tissu. C'est biodégradable à 100 Bonjour tout le monde, c'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est biodégradable à 100 Les arabes, il faut avoir des mouchons en tissu ai mon arrière-grand-mère Voilà les arrières derrière et les arabes Ouais mais ils sont un peu collés du coup les tissus Ils te suivent Ouais mais c'est chiant je ne de pas mes cerises On avait des cerises aujourd'hui Ok Qu'est-ce que vous voulez faire Là, là c'est... On veut proposer une alternative. Il un y, y a des gens qui s'intéressent. Il n'y a, a pas d'alternative dans le sens où il n'y a pas de produit autrement. Mm. Les gens qui vous disent, oh les pommes de Nouvelle-Zélande, comment ça se fait les pommes de Nouvelle-Zélande le points n'est pas bon, c'est ce que je vous ai dit, les pommes elles ont été plantées, elles sont toujours plus le mois de, de, de, de juillet, elles ne voient depuis le mois de septembre. Il faut le casquer ce frigo, ça marche pas à la flotte. Mm. Ça marche à l'électricité, l'électricité ça marche au nucléaire. Ou si ça marche pas au nucléaire, ça marche à la centrale à charbon. La centrale à charbon, ça vous pollue comme c'est pas croyable. Si vous allez à la vitrine, il y a une centrale à charbon, allez voir, vous allez voir comment ça pollue. Y'a qui à sa grande En sans euh, On s'enfaille On ouais. là-bas La grande paille de Linato Y'a y y a rien d'autre Y'a rien d'autre okay. Si rien d'autre Le problème c'est que vous êtes pas, vous, n'avez vous, vous pas suivi comment ça se passe Parce que vous n'êtes pas au courant Mais c'est pour ça qu'on vient vous voir Ouais ouais mais c'est... Euh, ça sert à rien ce que je vais de faire mais en fait, ça nous fait réagir, donc du fait j'ai les informations. Ah, elle est tombée dans le piège. Parce que, les, parce que le bateau, ça pollue pas. C'est pas euh, les bateaux, c'est euh, ça pollue moins que le reste. Oh ouais, ça dégage tout son pétrole dans, le, dans, dans les mers et tout. Ouais. C'est ceux qui dégagent, c'est autre chose. Ça, c'est ouais, autre ouais. chose. Ça. Ouais, il y en a. Ils, ils ne le font pas tous. Dans, dans la forêt, ça revient même. Dis-moi. J'ai plus rien en cerise. Terminé. J'ai plus de cerise. C'est fini. J'ai vendu. Tout est parti Tout est parti. <rire> oh, parfait, ça. Oui, hein. Un, un petit dernier mot optimiste pour la fin ça. sur le euh, marché du fruit grande. et des légumes. Euh, comment il devrait évoluer Qu'est-ce qui se passe un petit peu en ce moment C'est le bio un petit peu, peu, mais pas le, par le par bio nous, pour On nous, le bio pour la terre. C'est le bio pour la terre. Les gens achètent du bœuf, ils croient que ça fait du bien à eux. Est-ce que vous pensez que ça fait du bien à la terre C'est la c'est ça, bah, à... ouais. ça qui m'énerve, c'est que les gens ils, ils, ils pensent dur en se disant « Ah, oh, j'ai consommé pour moi, ça juste fait du bien. À... »« Qu Ah, que ça fait du bien. »« en Pour gagner quoi et c'est mmh. les mecs qui sont arrivés arrivés me rouges rouges été ouais. en train ouais. euh, ah ouais. à... de faire ça. Il proprement, je ne dis pas bio proprement. Qui faisait correctement par rapport avec tout <rire> le <quelque> cochon <rire> qui est élevé en ah batterie. Bah oui, non, mais c'est de sûr. Il ouais. faut, faut ouais. que les gens arrêtent d'acheter dans les supermarchés et tout comme ça le moins cher en fait. toujours viser le moins cher. Arrête de faire ça. En tout cas, le marché propose, les gens ils achètent, c'est tout. Ouais, évidemment. Les gens ils achètent ce qu'on leur propose. La maltraitance animale, les choses comme ça, je suis. Ouais. 1,50 vous, vous pratiquez pas, pas de maltraitance maraîchère, les fruits et légumes sont respectés et tout. Vous les torturez vivant. pas bah C'est vivant hein. bah, Bien sûr que c'est vivant. Ah, c'est vivant, je crois que c'est ça, respire. Vous les enfermez dans un sac plastique et ils meurent. C'est bah, il sûr. Ça dégage du gaz carbonique, ils se tout seuls et ils meurent. Tout ce qu'il y a, c'est vivant. Si je, me... si je mets un coup dans, la... dans le cruche, si ça va le blesser, il va mourir. Mmh. Ah, c'est vivant. C'est con, cool, mais c'est vivant. Je suis désolé. Mais c'est pas faux du tout voilà. bah, c'est euh, pas... complètement vrai. Ouais. Une oui, question, est-ce qu'il y a de la maltraitance chez les fruits légumes des récits Non, pas ouais. <rire> Bon, rien comme ça, des fois ils laissent tomber les colis un peu fort, je les engueule, mais bon... Ça va C'est pas a cage dans la tronche, on en parle plus. Voilà, exactement. J'ai l'avantage de faire un mètre 92 de pouvoir me poser à peu près ce que je veux. <rire> c'est ça l'avantage que j'ai par rapport à d'autres. Ouais, mais méfiez-vous parce que lui il y a de barbès quand même. Hein. C'est bien. Bon c'est vrai, hein C'est bon. sais, ouais. de, de là-bas bon euh, Stalingrad. Ouais, là-bas je travaille là-bas. Que des là ouais, ouais. quartiers pourris euh, Bah oui, c'est moi, plus. Oui. Il est, est pas quoi, là. Quartier Bah si, c'est c'est pourri. Il y, y a un Olivier dans mon quartier, ouais. qui, est, euh, qui, qui est là depuis qu'ils sont arrivés, euh, les, les Arabiens, là. Marocain, ah, il doit être Les Marocains, Les Arabiens, les Arabiennes. Je sais pas. Axel, il nous a promis que vous auriez des blagues pour nous. Ouais. C'est des C'est une connerie, ça. Bah, c'est mais mais une anecdote, un truc. Je En hein. plus, c'est vrai. Hein, Peut-être l'arabe en face, là, bas bon, hein. okay. mais bon. C'est un les smiles. C'est Non, mais ça, ça arrive. Marche. Marche. Ouais, mais où est-ce qu'il est, qu Axel Là-bas. Là là <rire> on le balance pas, hein, on le renseigne seulement. <rire>